Alléluia, coure de rélienda. Ou de rélienda, carabahoulienda. Alléluia, coure de Gloire à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, éternel Dieu puissant. Louange à toi, roi des rois. Béni soit ton Saint Nom éternel. Seigneur, nous sommes encore rassemblés en ton nom ce soir pour élever ton nom. Nous sommes rassemblés en ton nom ce soir pour reconnaître ta grandeur. Nous sommes assemblés en ton nom ce soir, ô oh Yahweh, parce que nous t'aimons, parce que nous voulons t'honorer, parce que nous voulons Glorifier ton saint nom, parce que nous voulons reconnaître ta présence en nous, Seigneur. Ô oh, Éternel, glorifie-toi encore. Glorifie-toi encore aujourd'hui, Seigneur. Adorateur, adoratrice, nous démarrons cette soirée par le psaume 8. Yahweh, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qu'on allait, tu as fondé la puissance contre tes adversaires afin de faire cesser l'ennemi et le vindicatif. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils d'humain pour que tu le visites Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Yahweh, notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre Oh oui Yahweh nous bénissons ton nom ce soir encore une fois merci pour ce que tu as fait pour nous merci parce que tu nous as fait de peu inférieurs à toi merci Seigneur parce que tu as tout mis sous nos pieds Alléluia Seigneur nous voulons te dire merci pour ta fidélité merci Seigneur parce que chaque jour tu nous témoignes cette fidélité ô oh, éternel gloire honneur et puissance te soit rendue au siècle des siècles. Oh Yahweh, Seigneur, nous, te, nous sommes là ce soir pour te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Papa. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous te donnons toute la révérence, Seigneur. Rien n'est comparable à ta grâce. Reçois notre amour et notre, notre louange. Surrender everything you, King of kings. Nous te remettons toutes choses à toi, Roi des Rois. Tu nous as bénis, nous, notre famille, Seigneur, dans la ville et dans le dans les champs. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence, Papa. Reçois toute la révérence, Seigneur. Rien n'est comparable à ta grâce, Seigneur. Reçois notre amour et notre louange. Nous te remettons toutes choses, ô roi des rois. Tu nous as bénis, tu as béni notre famille dans la ville et dans les champs. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Sur la création, nous dominons. Tu nous envoies la pluie en saison. Tu nous as mis au-dessus des nations. Nous avons décidé de défendre de toi, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Éternel. Oh Gracias. Toda. Dalu. Aniche. Ayo. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es notre papa. Hallelujah. Ô oh, Seigneur, Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta parole, parce que ta parole est vérité. Ô oh, Éternel, nous, tu as dit que nous pouvons bouger les montagnes. Que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes fortifiés par ta puissance et ta lumière brille dans notre esprit. Nous avons été lavés par ton sang et tes meurtrissures nous ont guéris. Et nous nous appuyons sur tes promesses parce que ta parole est vraie. Cœur. Tu as fait des plans pour nous et tout concourt à cela. que ta parole est prête. Cela. Nous sommes fructueuses partout et bénis de toutes les manières. Et nous nous tenons sur tes promesses parce que ta parole est vraie Seigneur. puissant. Ton nom est glorifié, Seigneur, encore dans cette soirée, Seigneur. Tu ne vas pas permettre, Père éternel, que qui que ce soit ou quoi que ce soit, interrompe ce directo éternel. Seigneur, tu règnes, Seigneur, et ta volonté s'accomplit, Seigneur, dans nos vies. Ta volonté s'accomplit maintenant, Seigneur, sur cette plateforme. Oh, Yahweh, Seigneur, au travers de cette plateforme, tu veux faire de grandes choses. Tu veux faire des miracles, Seigneur. Tu veux faire des prodiges. Tu veux guérir tes enfants. Tu veux parler à tes enfants. Oh, Seigneur, tu règnes. Tu règnes, jamais tu règnes, Seigneur. Alléluia. Oui. que nous faisons confiance ton royaume règne à jamais Seigneur tu es magnifié Seigneur Dieu au-dessus de tout oui Seigneur tu règnes Et puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tu es le Dieu, ô oh, Père céleste. Je m'incline devant toi, ô oh, mon Dieu. Je veux te donner tout mon amour. Le matin, je t'adore. Le soir, je t'adore. Dans les bons moments. Et dans les mauvais moments, je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Mon I Mon you Oh Lord, you reign. You reign, Lord. You reign. You reign. You reign forever. You reign, everlasting God. Koregria, mo Koregria, o Koregria. Ô oh, Éternel, je bénis ton nom, Seigneur, parce que quoi qu'il en soit, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu fais ce que tu as à faire. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Même dans les ténèbres, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu agis. Ô oh, Dieu vivant, tu agis, Seigneur, ô oh, Dieu, tu ne nous abandonnes pas. Ô oh, Éternel, tu fais ce que tu as à faire. Ô oh, Yahweh, ô oh, Coréen, All in me belongs to you. You're everything to me. All in me belongs to you. Can't you have said me? You give me Inspiring ma mélodie, You have given me this love that was just set me free. Alléluia. Let the world. Que le monde voit. See that. I. Je suis une nouvelle créature. Tu m'as changé Seigneur. Et qu'il sache que c'était un, un grand plaisir pour moi de mettre ma confiance en toi dans les ténèbres Seigneur in darkness. tu es là à côté de moi yes, Lord, in darkness. In darkness. tu seras toujours mon guide Seigneur élevé par ta faveur Seigneur. Et je marche avec dignité. Oui Seigneur, c'est ce que tu fais. Et tu continues Seigneur à pardonner, à pardonner, à pardonner Seigneur toutes les erreurs que je commets. Ma vie est un témoignage de ton amour. Ton amour infaillible, my life is a testimony, and my trésor As vient de là-haut. Hallelujah! Que le monde voit que je suis une nouvelle créature. See that I'm a new creature. Bye. ténèbres, dans l'obscurité, oh, tu es là Seigneur, tu es ma oh, lumière et de partager notre vie maintenant la vie que tu nous as donné we want, we, nous voulons partager cette, cette vie avec tous les êtres humains de la terre Seigneur, oh Dieu nous leur dirons que tu es notre joie et que tu es celui qui nous fortifie nous, lui dirons, nous leur dirons que tu es notre joie Et que nous sommes remplis Seigneur Remplis de ta joie Remplis Seigneur au oh Dieu Alléluia Que le monde sache que le monde voit que nous sommes des nouvelles créatures, Seigneur. Parce que toute chose ancienne est devenue nouvelle. ra. Tu nous as changé, Seigneur. Tu nous as changé. Da-da ténèbres, Seigneur, tu es là, tu es là, tu es toujours là, Seigneur, Oh, éternel, quand nous avons des soucis, tu es là, quand nous sommes dans la tristesse, Seigneur, tu es là, quand nous sommes dans le deuil, Seigneur, tu es là, quand nous sommes dans les épreuves, Seigneur, tu es là, tu es là et tu es celui qui prend notre main, tu es celui, Seigneur, qui nous sert ta poitrine, tu es celui Seigneur qui nous montre le chemin, oh Yahweh Seigneur merci merci parce que tu es toujours là merci pour ta fidélité merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur nous n'aurons jamais suffisamment de mots pour te dire merci, Seigneur, pour te montrer toute notre gratitude, Seigneur. C'est en toi, en toi et en toi seul que nous regardons, ô oh, éternel. Merci Seigneur. merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Personne Seigneur, qui peut faire ce que tu as fait pour nous Personne Seigneur, qui peut nous relever Seigneur lorsque nous tombons Seigneur, toi seul, qui peut Seigneur, oh Dieu, nous protéger de tous nos ennemis invisibles Toi seul Seigneur, qui peut nous donner la gloire Seigneur Toi seul, toi seul, ô oh, éternel, oh Yahweh Mokore ghe da kha bakaria Mokore ghe da Ô Éternel, nous te disons merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, ô Éternel, merci, ô Roi de gloire. Ô Seigneur, Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce soir, parce que tu es avec nous, Seigneur, sur cette plateforme pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous soulager, Seigneur, ô Dieu, pour toucher, Seigneur, tous les cœurs et pleurer, Seigneur, ô Dieu. Les membres de cette plateforme qui sont endeuillés, les membres de cette plateforme qui sont dans les difficultés, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour les guider. Tu es là, Seigneur, pour les soutenir. Tu es là, Seigneur, pour les fortifier. Tu es là, Seigneur, pour leur montrer le chemin. Ô oh, Éternel, ô oh, Yahweh, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, oh Dieu. C'est à toi et toi seul que nous regardons. C'est sur toi et toi seul que nous comptons, Seigneur. Nos familles, Seigneur, peuvent nous abandonner. Nos amis peuvent nous abandonner. Nos conjoints peuvent nous abandonner. Oh, éternel, mais toi, toi, Seigneur, jamais, jamais, jamais tu ne nous abandonneras. Et nous te disons merci, Seigneur merci Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia uh, Adorateurs, adoratrices ce soir je voudrais vous parler de, de la gloire du Père en hébreu le, le mot gloire se dit kabod et ça signifie Honneur, ça signifie abondance, ça signifie richesse, ça signifie splendeur, ça signifie dignité, ça signifie réputation, ça signifie révérence, ça signifie également splendide, magnificence, magnifique, ça concerne le cœur, l'âme, le le trésor, c'est l'action de recevoir, c'est la noblesse, c'est la majesté. Elohim nous a créés pour sa gloire. Nous le voyons dans Ésaïe 43 au verset 7 :« Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. » Dès le départ, Elohim nous a revêtus de gloire. Nous le voyons dans Genèse, au chapitre 3, et verset 10. Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je, je suis nu et je me suis caché. Et Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Pourquoi est-ce que Adam s'est retrouvé nu Parce qu'au départ, il était revêtu de la gloire du Père. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu ce vêtement de gloire. Nous à cause de cela, nous avons été séparés de la gloire. Dans Exode 16, verset 10 Or, il arriva qu'aussitôt qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent vers le désert, et voici, la gloire de Yahweh apparut dans la nuée. Dans Exode 24, verset 16, la gloire de Yahweh demeura sur la montagne du Sinaï. Et la nuée l'a couvrit pendant six jours, et au septième jour, il appela Moshe du milieu de la nuée. Nous voyons qu'avant, à cette époque, la gloire apparaissait, mais elle n'était plus, plus notre partage. On la voyait de loin. Et occasionnellement, Elohim faisait descendre sa gloire. Dans Exode 33, verset 18, Moshe dit, « S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. » Et dans Exode 40, verset 34, « La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Yahweh remplit le tabernacle, de sorte que Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, car la nuée se tenait dessus et la gloire de Yahweh remplissait le, tab le tabernacle Alléluia. mais aujourd'hui Elohim, Elohim nous donne sa gloire il nous donne sa gloire depuis que Yeshua s'est donné en sacrifice à la croix la gloire se manifeste lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Lévitique 9, verset 6 Moshe dit « Faites ce que Yahweh vous a ordonné et la gloire de Yahweh vous apparaîtra. » Nombre 14 « Alors toute l'assemblée, parlait de les lapider, mais la gloire de Yahweh apparut à tous les enfants d'Israël devant la tente d'assignation. La gloire est un feu dévorant. Exode 24, verset 17. Et ce qu'on voyait de la gloire de Yahweh au sommet de la montagne était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. la gloire de Dieu élève. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8 Il élève le pauvre de la poussière et, le, et tire le misérable de dessus le fumier pour le faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à Yahweh et il a posé le monde sur elle. Lorsque nous lui rendons gloire, il fait grâce. 1 Samuel 6 Je commence au verset 5. Vous ferez des figures de vos hémorroïdes et les figures des souris qui détruisent la terre et vous donnerez gloire à l'élohim d'Israël. Peut-être retirera-t-il sa main de dessus vous et de dessus votre Elohim et de dessus votre terre. Sa gloire est redoutable. Ésaïe chapitre 2 au verset 19. Et l'on entra dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre à cause de la frayeur. Yahweh, à cause de sa gloire magnifique, quand il se lèvera pour faire trembler la terre, sa gloire embrase. C'est pourquoi Seigneur Yahweh Tsebaot enverra la maigreur sur ses hommes gras et sous sa gloire s'allumera un embrasement tel l'embrasement d'un feu. La gloire nous couronne. Ésaïe 28, verset 5. En ce jour-là, Yahweh Tsebaoth deviendra la couronne de beauté et le diadème de gloire pour le reste de son peuple. Elohim est jaloux de sa gloire. Ésaïe 42. Verset 8 Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je donnerai ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Acte 12, verset 23 Et immédiatement, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Elohim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 sera ton arrière-garde. La gloire transporte Yeshua. Matthieu 16, verset 26, 27. Car le Fils d'humain doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Yeshua est assis sur la gloire. Matthieu 19, verset 28. Mais Yeshua leur dit, Amen, je vous le dis à vous qui m'avez suivi, à la naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur douze trônes jugeant les douze tribus d'Israël. Nous portons et sommes transformés par la gloire, mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Le monde nous est à cause de cette gloire. Si vous êtes insulté pour le nom du Machia, vous êtes béni, parce que l'Esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Parlons maintenant de la présence d'Elohim. De dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8, euh, au verset 6 pardon. et il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yeshua. Nous sommes assis dans les lieux célestes si nous sommes dans sa maison cela signifie que nous sommes continuellement dans la présence du Père. Lorsque nous avons accepté Yeshua dans notre vie, son esprit est entré en nous. Donc, pourquoi l'appeler à chaque fois que nous prions? Je vais peut-être déranger certaines personnes, mais je dois, je dois dire la vérité. Dans certains psaumes, on voit, on voit David appeler la présence de Dieu. Or, nous savons que David était dans l'ancienne alliance. Donc, Dieu, euh, donc, euh, euh, il cherchait à demeurer dans la présence de Dieu. C'était des, des moments épisodiques. Euh, C'est lorsqu'il se mettait en prière, lorsque... Lorsqu'il louait le Seigneur, parce que nous savons que euh, David était un, un psalmiste, il adorait le Seigneur et à ce moment-là, la présence de Dieu lui apparaissait. Aujourd'hui, c'est différent. Nous, nous avons l'esprit de Yeshua en, en nous. Donc, arrêtons d'attendre ce que nous avons déjà. Et laissez-moi vous dire que c'est pour cela que nous ne marchons pas dans la victoire. Parce que nous ne sommes même pas conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes même pas conscients que Yeshua nous a tout donné. Nous ne sommes pas conscients de ce qu'il a déposé en nous. Nous devons chercher à connaître notre identité en Yeshua et apprendre à développer ce que nous avons déjà en nous. En effet, si à chaque fois nous lui redemandons de mettre en nous son, son esprit, c'est comme s'il était mort pour rien, comme s'il était ressuscité pour rien, comme s'il avait fait ce sacrifice pour rien. Ce sacrifice, il a fait une fois et quand il l'a fait, il a dit tout est accompli. Donc, ce que nous avons en nous, c'est le fruit de l'esprit. Nous avons les dons et, et, et toutes ces choses. Ces choses sont là. Elles sont en nous. À nous de les développer. À nous de chercher en nous ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas encore une fois à chercher quoi que ce soit à demander lorsque nous demandons au Saint-Esprit de venir diriger nos, nos, nos, nos réunions c'est une erreur parce qu'il est il est en nous il est en, en nous. nous avons l'esprit de Dieu mais nous avons également besoin de la gloire de Dieu nous avons besoin que la gloire de Dieu se manifeste. Quand nous sommes assemblés dans un même lieu, nous sommes plus forts et le Seigneur se manifeste. Je vais nous comparer à des charbons. Lorsqu'on lorsqu retire un charbon d'un brasier, il s'éteint progressivement. Mais lorsqu'on le remet dans le foyer, il se, il se ranime à cause des autres charbons. Et si nous gardons l'image du charbon, c'est dans ce foyer que, que, que nous recevons les instructions. C'est dans ce foyer que, que le Seigneur nous bénit. Ça ne veut pas dire que dans notre relation personnelle, il ne le fait pas. Mais lorsque nous sommes ensemble, de manière physique, mais même sur la plateforme, lorsque nous sommes ensemble sur la plateforme, ça, ça revient au même, nous sommes assemblés en son nom. Et il nous donne ses instructions, il nous bénit, il fait des choses qu'il ne peut pas faire lorsque chacun de nous est de son côté. Et lorsque nous sommes ensemble, des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein et agissent envers les autres croyants. Ils agissent également vers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur nous a appelés à guérir les nations. Donc je vous en conjure, faites très attention aux onctions que, que, que vous cherchez. Lorsque un pasteur prêche et qu'il qu invoque une onction. On ne sait pas quelle onction c'est. L'ennemi peut profiter de notre ignorance. L'ennemi peut utiliser cela pour nous envoyer on ne sait pas quoi. Nous devons appeler, nous devons chercher que la gloire de notre papa se manifeste lorsque nous sommes ensemble nous devons chercher que cette gloire fasse des prodiges et des miracles c'est la volonté de Dieu pour nous parce que n'oubliez pas le premier verset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 Papa, je te dis merci, Seigneur, pour ta gloire. Tous les adorateurs, toutes les adoratrices ici présents te disent merci pour ta gloire. Tous ceux qui vont se connecter plus tard, Seigneur, te disent merci pour la gloire. Seigneur, cette gloire, nous voulons la voir. Seigneur, cette gloire, nous voulons l'expérimenter chaque jour. Cette gloire qui va, Seigneur, nous bénir. Cette gloire qui va nous guérir. Cette gloire qui va transformer nos vies. Cette gloire qui va faire des prodiges. Cette gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta vérité. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta volonté. Oh Yahweh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être disciplinés et à marcher dans ta volonté, afin que nous puissions expérimenter cette gloire. Afin que, Seigneur, nous puissions, nous puissions voir cette gloire ici-bas. Avant de pouvoir, Seigneur, être emmené là-haut, Seigneur, et, et résider en permanence dans cette gloire, dans la gloire céleste. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais ce que nous allons traverser. Ô oh, Éternel, nous appelons ta grâce ce soir, Seigneur, afin que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Nous invoquons ta grâce ce soir afin que, Seigneur, cette gloire visite chacun d'entre nous. Que cette gloire repose sur nous, Seigneur. Ô éternel, que cette gloire nous suive partout où nous allons. Que cette gloire soit visible, Seigneur, de tout le monde. Moko <muches> Malara yandikerede redianda O kore redianda O Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire Hallelujah, kore Ta gloire sur Micheline Ta gloire sur Reine. Ta gloire sur Béatrice. Ta gloire sur Lumière des Nations. Ta gloire sur Alex. Ta gloire sur Georgette. Ta gloire sur Destiny Way. Oui. Ta gloire sur Tabitha. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Korianda Rabakarianda. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta gloire sur Rennes. Mokorianda oh Rabakarianda Rabakalianda, Ô Seigneur, toi qui es notre berger, toi qui pourvois chacun de nos besoins, tu pourvois, Seigneur, également à cette gloire. Mokorianda Rabakarianda Dans le désert, Seigneur, ô oh Dieu, tu nous parles. Dans le désert, Seigneur, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Tu es celui qui nous restaure et qui nous renouvelle comme l'aigle. Tu es celui qui nous garde, Seigneur, de l'ennemi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui es notre berger. Merci, Seigneur, toi qui es notre berger. Lord is my shepherd he leads me through the desert his love for me is complete he's more than From Goodness and mercy follow me. Le bonheur et la miséricorde Goodness me suivent. Ils me suivent tous les jours de ma vie. Gloire, gloire, gloire, gloire à toi éternel. Goodness and mercy follow Dieu puissant, oui Seigneur, ta gloire Seigneur ô oh Dieu, ta bonté Seigneur, ta, ta miséricorde Seigneur, nous suivent Seigneur partout où nous allons, nous te disons merci Seigneur, Adorateur, adoratrice, je vous souhaite une bonne nuit, nous nous retrouvons demain et nous pensons encore à toutes les personnes qui sont dans le deuil, nous les, nous les soutenons en prière tous les jours. Euh, nous pensons à eux, nous ne les oublions pas, nous sommes une famille, lorsqu'une personne, lorsqu'un membre de cette famille est éprouvé, toute la famille est éprouvée et nous, nous continuons à penser à eux en prière. Alléluia, bonne nuit et à demain, à demain, à demain.